Je suis Tokyo Banbao et je vous invite à passer la journée avec moi. Je suis illustratrice et j'aime puiser mon inspiration dans la ville. Entre Paris et Tokyo, mon cœur balance. Et la mode, j'adore l'admirer sous toutes ses facettes. Mon bureau voyage, je travaille en suivant le rythme de la ville. Dans mon sac, j'ai deux compagnons indispensables. Mon carnet de croquis, et mon parfum bah C'est un parfum spécial, nomade, avec un geste nouveau qui s'inspire du maquillage. Ce parfum d'un nouveau genre, c'est Flower by Kenzo, le Cushion. Caché dans mon sac, il m'embarque tous les jours dans un monde plus beau.